Bonjour les gens, aujourd'hui à Onsen les accessoires, les pochettes séparateurs. L'objectif est de réaliser ces petites pochettes séparateurs afin que vous puissiez ensuite ranger tranquillement vos cartes. Pour cela, je vous invite à aller sur MECLAR.fr, vous allez dans la partie téléchargement et vous imprimez les petits séparateurs que vous voulez par rapport au PDF fourni. Pourquoi prendre de place dans votre boîte je me suggère d'essayer d'imprimer ça sur du 60 grammes c'est une feuille 60 grammes et ça c'est du 80 grammes alors bien sûr à l'image je ne suis pas sûr que vous voyez beaucoup la différence Mais en tout cas c'est plus léger ça prendra un peu moins de place alors ce qu'il vous faut une règle de la colle ou du scotch des ciseaux ou un cutter et l'idéal un critérium sans En enlevant justement le bout, c'est-à-dire la mine. Là, on va prendre l'exemple avec une feuille. Alors, bien sûr, j'ai essayé d'optimiser au maximum afin d'avoir le moins de feuilles possible. Là, c'est imprimé en noir et blanc. Autrement, vous avez un petit fond coloré. Et puis, vous n'avez plus qu'à découper tout ça. Donc, soit au cutter en faisant bien attention à vos doigts, ou alors avec la paire de ciseaux. En voilà un découpé. Donc, il reste plus que maintenant à le plier. Donc, pour que ça soit plus facile, je vous propose d'utiliser la règle. Et le critérium, alors on pose ça dessus, Hop, sur le pointillé, et on repasse dessus pour marquer la pliure. Voilà, ça permet ensuite de plier plus facilement. Ouais, peut-être le refaire une deuxième fois par contre. Je ne qu'une seule fois. Voilà, voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, ensuite, votre pochette est quasiment terminée. Et ici, vous n'avez plus qu'à poser soit un point de colle, soit un petit morceau de scotch. Et voilà. Et on n'a plus qu'à prendre les agrégats de diamants c'était l'ancienne pochette et les glisser dedans. L'avantage c'est quand vous les posez, vous voyez ce que c'est marqué au-dessus. Et là, vous avez deux indications vous avez le type de carte que vous mettez dedans, et là, vous avez le nombre d'exemplaires. Maintenant, il ne reste plus qu'à ranger l'agrégat de diamants au milieu des gemmes. Donc là, on voit que c'est les gemmes. Vous les rangez par ordre alphabétique, voilà. et vous avez toutes vos affaires qui sont rangées, y compris les cartes pour les Némésis. Et quand vous en avez besoin, vous n'avez plus qu'à tirer votre petite pochette. Et quand vous rangez, vous n'avez plus qu'à recompter vos cartes, justement, là il y en a 7. Voilà, ça vous permet d'être sûr de ne rien avoir perdu à la fin de votre partie. Vous ferez attention sur les pochettes où il y a beaucoup, beaucoup de cartes, il y a 32 exemplaires de, du cristal, les cartes de départ là, mais en fait vous avez un petit bord pour pouvoir stocker toutes ces cartes. Donc au pliage, il faut bien y penser. Voilà, avec les pochettes séparateurs pour Roundsend, vous avez tous les accessoires pour bien ranger votre boîte.